Les négociations de télétravail ont démarré le 3 novembre pour s'achever le, le 26 novembre. Donc, une négociation très, très rapide de, de trois semaines environ, très intense dans les derniers, dans les derniers temps. et Une négociation qui n'a pas échappé à la règle même si elle était en visio, c'est-à-dire euh, des, ap des, des apartés, euh, des textes du jour au lendemain, donc une loyauté des, des négociations qui était quelque peu euh, mise à mal. Aujourd'hui, euh, le texte donc, a été finalisé le, le 26 no novembre, il est ouvert à la signature des organisations euh, jusqu'au 23 décembre, si j'ai bonne mémoire, c'est ça, le 23 décembre. Donc, euh, maintenant, euh, nous avons à, à nous positionner après euh, consultation des organisations de, de la CGT, mais euh, d'ores et déjà, la, la délégation CGT euh, a fait valoir a indiqué que ce texte ne, ne répondait pas du tout euh, aux, aux attentes, elle ne permettait pas d'encadrer un télétravail dans de bonnes conditions euh, pour les salariés aujourd'hui demain, alors que c'est bien un enjeu qui nous est posé et auquel, et auquel cet enjeu la négociation, nous on l'estime, est passé à côté. D'entrée cette négociation, elle est marquée par une curiosité pour un accord national interprofessionnel, c'est le fait que cet accord ne soit ni prescriptif ni normatif, ça veut dire qu'il ne pose pas des règles et des conditions d'application valables pour pour l'ensemble des salariés dans dans le, dans le pays ça c'est le, le premier euh, le premier point euh, le premier point d'achoppement ça veut dire que c'est une euh, un texte qui sera applicable ou pas selon le bon vouloir, euh, selon le bon vouloir donc des, des employeurs puisque le patronat a rejeté également euh, le fait que ce texte soit enfin que le télétravail soit un objet de négociation dans les branches de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on qu valide le, le gré à gré et les, la décision unilatérale de l'employeur pour la mise en place du télétravail. Pour, pour aller plus loin, donc, ce texte soulève plusieurs, plusieurs points, plusieurs interrogations dire négatives. Il amoindrit la, la responsabilité de l'employeur en matière d'accident euh, de travail et, et de protection de la santé euh, mentale et, et physique des, des salariés, en mettant une petite phrase anodine, mais qui ne l'est pas, euh, en mettant une phrase que euh, les parties signataires reconnaissent que, euh, que l'employeur n'a pas la pleine maîtrise des moyens d'exécution du travail au domicile du salarié. Et donc, ça, ça a des grandes conséquences en matière de, de, de présomption de, ré, de responsabilité de l'employeur en cas d'accident ou d'incident survenant pour le travail. Et c'est un véritable recul par rapport, y compris à la législation actuelle. Euh, cette, donc, un des reculs de, de cet accord aussi, c'est le fait qu'il qu normalise l'équipement individuel du salarié comme moyen de travail et qu'il n'oblige plus réellement l'employeur à fournir euh, donc un équipement individuel, mais c'est celui euh, du domicile des salariés qui devient la règle avec toutes les conséquences en matière de, de protection euh, des données individuelles, mais aussi euh, de protection de données euh, pour les, les entreprises et puis euh, d'empiètement euh, vie privée, euh, vie professionnelle puisque euh, euh, que vont donner les moyens de contrôle et de surveillance, ça peut aller très loin dans l'instigation de, de la vie euh, personnelle d'un salarié. Et donc, ça aussi, pour la CGT, ce c'est pas acceptable. Et puis, cet, cet accord euh, ne prévoit rien de droit nouveau. Hein. En matière euh, de droit à la déconnexion, il n'y a pas d'obligation de, euh, de mettre les moyens pour que ce droit à la déconnexion euh, soit rendu effectif. Rien non plus pour faciliter euh, l'insertion professionnelle des, euh, des personnes, euh, des salariés en situation particulière, comme par exemple les, les aidants familiaux, ou encore les, les salariés en situation de handicap. Et puis, euh, rien de nouveau non plus sur le plan euh, égalité femmes-hommes, alors qu'on sait que le télétravail pèse fortement aussi sur les femmes. Hein. On l'a vu au premier confinement, euh, elles ont dû assurer à la fois la garde des enfants et travailler en même temps. Et il y a toutes les questions euh, des, des, donc des, des violences sexuelles et sexistes aussi euh, qui, sont, qui sont écartées, qui sont mises de, de côté. Voilà quelques ex exemples, mais on pourrait euh, multiplier la liste et ce qu'a fait la, la CGT euh, dans la note qu'elle a transmise aux organisations. Sur, euh, sur cette appréciation du texte, ce que la CGT a pu se rendre au compte, au compte aussi, c'est que euh, les autres organisations qui doivent confirmer leur signature n'ont pas été exemptes de, de critiques. Par exemple, elles ont mis en avant le fait qu'il n'y avait aucune obligation euh, de, de, de négociation, que ça n'allait pas euh, que ça allait pas assez loin sur euh, la question du droit syndical, c'est-à-dire euh, comment on reste en proximité, en contact des salariés qui sont en télétravail, tout simplement le, les moyens mis à disposition des organisations euh, syndicales. Syndicales, vous avez euh, ce texte, c'est que des peu, il serait souhaitable, il serait bien. Voilà, donc on est vraiment sur… Euh, aucune aucune, aucune aucune obligation aucune aucune obligation et du reste donc le, le patronat euh, la, l'a bien dit la CGT a essayé tout le long de la négociation euh, de peser euh, de peser pour qu'il y ait des mesures fortes euh, décrites et par exemple on peut en relever une hein, c'est le fait que euh, c'est peut-être la une des seules avancées une, même la seule avancée par rapport au texte précédent c'est le fait que en matière de de reversabilité c'est-à-dire le le retour le retour du salarié sur site, donc on assure, on assure qu'il retrouve donc un poste équivalent à, à celui de son contrat de travail. Donc voilà, donc c'est vous voyez, la marge elle n'est pas énorme. Dans les faits, c'était déjà ça, mais c'est peut-être dû aussi donc à, au fait que la, la CGT, elle n'a pas, elle a pas lâché le morceau, comme on peut dire, tout le long de la négociation, elle a, elle a essayé de, de, de pousser. Les autres organisations ont même dit qu'elles partageaient les propositions de la CGT. Manifestement, il n'en va pas de même sur l'appréciation après du texte et sur la signature ou pas, qui peut être. Euh, répond à d'autres euh, considérations, mais chacun jugera. Mais la, la CGT n'abandonnera elle elle pas euh, sa, son action sur le terrain. Aujourd'hui, on l'a dit, on passe sur une, une phase numéro 2 qui est, euh, est l'aide, le soutien euh, aux syndicats dans les entreprises parce que c'est là que, que tout se joue en, en définitive et le groupe de travail va bah, bah poursuivre, euh, bah, bah poursuivre donc, euh, en, en mettant à disposition donc, des organisations de la CGT, des syndicats euh, donc, et des salariés, euh, des moyens pour bien négocier, euh, des moyens, des documents, pour bien négocier euh, des accords télétravail dans les entreprises, puisque c'est là, aujourd'hui, que, que le combat que le combat donc euh, se porte avec un ami qui, euh, qui laisse les choses dans la situation et donc qui maintient le combat dans l'entreprise. Alors, cet accord, l'accord euh, national interprofessionnel sur le télétravail euh, ouvre le bal, si je peux mettre comme ça, à à des accords télétravail dans les, dans les autres champs, que ce soit la, la fonction publique, euh, des, euh, des négociations, plutôt des concertations pour la fonction publique, hein, notamment sur le champ de l'État, vont s'ouvrir euh, très prochainement, en début euh, d'année euh, 2021. Ça va être aussi le cas dans le, dans le secteur de l'économie sociale et, solide, et solidaire qui, euh, qui ne rentre pas dans le cadre de l'accord national interprofessionnel qui est à côté. Les négociations, là aussi, euh, vont s'ouvrir euh, très rapidement. Euh, la CGT a anticipé, a pris les devants, puisque nous avons réfléchi collectivement, aussi bien avec nos organisations du privé, nos organisations qui vont être du champ de l'économie sociale et solidaire, et puis nos organisations de la fonction publique, pour avoir un commun de revendications à opposer à l'ensemble, donc dans l'ensemble, donc des branches et des, et des secteurs d'activité. La CGT, je le disais, va outiller ses syndicats pour qu'ils puissent sensibiliser les salariés, pour qu'ils puissent les, les mettre en mouvement, pour gagner un télétravail de, de qualité, un télétravail très bien encadré dans les, entre, dans les entreprises, et qui font que ce télétravail soit un plus pour les conditions de travail, un plus pour les conditions de vie des salariés, et non pas et non pas un outil à, à la disposition des employeurs pour continuer à Accentuer la pression, ça la CGT ne l'acceptera pas et va mettre tout en œuvre pour au contraire avoir un télétravail comme il se doit au rapport des enjeux de notre époque.